Bonjour, je suis Jean-François Suteau de la société Sanden Vendo. Je suis le General Manager Sales Marketing Europe, et Moyen-Orient et Afrique. Nous sommes ici à Paris pour présenter la société Sandenvendo Vendo qui est historiquement un leader du marché de la distribution automatique en machine froide qui a commencé aux états unis dans les années 30 pour se développer en Europe dans les années 60 et aujourd'hui on développe à travers le monde toute notre gamme de matériel. En Europe, nous profitons aujourd'hui du salon à Paris pour introduire notre nouvelle machine, la Café Ono, qui est une machine disponible en café expresso et en café instant. Nous avons développé cette gamme sur des bases de technologie italienne, et nous avons aussi la possibilité, dans un proche avenir, d'avoir la même machine sur du freestanding. Autrement, notre gamme générale de produits en froid, donc qui est basée sur une, la plus large gamme de snacks sur le marché, euh, on part du 6 sélections, 8, 10 sélections et le nouveau produit qui va sortir en juin, le 12 sélections, pour euh, plutôt aborder les marchés publics. Nous avons aussi l'opportunité de présenter une machine japonaise que nous avons importée directement pour le salon de Paris, euh, sur laquelle nous présentons un module flexible, euh, d'où vous pouvez trouver des spirales, un système de convoyeur de tapis roulants mais aussi un système unique en Europe qui est un système de crochet, ce qu'on appelle en anglais de hook system. Ce système est développé au Japon depuis 10 ou 15 ans. Euh, nous avons, euh, à travers la gamme de produits froids, aussi nous répondons à la nouvelle régulation sur les gaz polluants où l'ensemble des machines va être disponible en hydrocarbone, en Hc, propane, R290, mais aussi en CO2 depuis plusieurs années puisque nous, nous sommes les fournisseurs officiels de distributeur automatique pour les Jeux Olympiques d'été et d'hiver. Si vous souhaitez avoir l'ensemble des informations sur notre gamme à travers chaque pays, vous pouvez aller sur notre site www.sandenvendo.com. Dans la partie contact, vous aurez votre contact personnalisé par pays dans la langue du pays. Et je remercie VendingTV.it pour ce moment de partage et j'invite à tous les acteurs du vending et les futurs clients prospects de venir nous visiter sur notre site web. Merci, bonne journée, au revoir.